Question. Comment faire pour être plus créatif au bureau? Alors, si vous vous posez cette question, je suis bien certain que vous trouverez tout un tas de solutions, de méthodes, de techniques sur le marché. Il y a des applications pour cela, pour vous apprendre à être plus créatif. Au passage, je voudrais un peu tordre le cou à une idée reçue. On pense toujours que la créativité, c'est prendre un papier et une vierge, blanc, et puis inventer l'eau chaude, un truc extraordinaire venu de nulle part et qui va tout révolutionner. Oui et non. Parce que la plupart du temps, la créativité, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà que vous allez finalement améliorer. Je referme la parenthèse. La question, comment être plus créatif au bureau Eh bien, outre toutes ces applications et toutes ces méthodes parfois un peu compliquées, en voici une que nous avons appliquée avec succès dans l'entreprise dont je vous parle assez souvent. Et cette méthode est la suivante. Elle consiste en deux mots magiques. Et si. Et si nous recrutions telle personne et si nous améliorions notre produit dans telle direction Et si nous demandions à tel fournisseur une contribution Et si nous demandions aux clients de faire ceci ou de faire cela Un jour, chez nous, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un collaborateur, nous nous étions réunis, on cherchait des idées, et il a commencé par dire « et si ». Et tout autour de la table et dans toute la salle, chacun a produit un nombre d'idées tout simplement faramineux. Et si nous faisions ceci Et si nous faisions cela Toutes les idées ne sont pas bonnes, bien sûr, mais ce n'est pas le but. Le but n'est pas d'avoir 500 idées qui sont extraordinaires. Le but, c'est d'en avoir 5 qui soient magnifiques et que l'on peut mettre en application grâce à ces deux mots magiques. Voilà un moyen, et il y en a d'autres, bien sûr, mais voilà un moyen simple et efficace d'être plus créatif au bureau. Et si Et si mon travail vous plaît Alors dans ce cas-là likez, commentez, partagez. Je répondrai à chacun de vos commentaires, même si ça prend un peu de temps parce que je me déplace pour les conférences. Mais peu importe, je vous répondrai. Et d'ici là, d'ici notre prochain rendez-vous pour la, la série Une question, une réponse, je vous souhaite comme chaque fois le meilleur et je vous incite à agir. Agissez, agissez, agissez. Je vous souhaite le meilleur. À la semaine prochaine.